Salut, c'est vide. Et aujourd'hui, je vous parle en direct de San Francisco, où je suis confiné depuis deux semaines. Euh, on entame la troisième semaine à partir de demain. Et on a déjà un peu d'avance sur le reste du pays, parce que aux euh, États-Unis, c'est quelque chose qui s'est décidé au niveau des villes et euh, des États, et pas encore au niveau euh, du pays entier. Euh, la situation est euh, qu'ils ont fermé les commerces qui ne sont euh, pas nécessaires, euh, mais on peut encore sortir dehors et on n'a pas besoin d'attestation. Euh, truc marrant, anecdote marrante pour tout ce qui est des commerces euh, nécessaires euh, ils ont changé la loi pour permettre aux bars de continuer à, à servir des cocktails en, en livraison euh, l'idée c'était de pouvoir maintenir le business de ces, euh, de ces bars qui ne font pas de, de restauration et donc de le laisser euh, continuer à avoir euh, un peu de revenus qui rentrent et ils se sont aussi posé la question assez rapidement euh, de savoir ce qu'ils allaient faire des dispensaires de cannabis, de marijuana, parce qu'en Californie, c'est légal, euh, et il se trouve bah, que c'est légal pour des raisons médicales, donc c'est un commerce nécessaire, et donc les dispensaires restent ouverts. Euh, ce qui peut être un peu différent de ce qui se passe dans d'autres pays. Euh, en termes de journée de travail, on a euh, l'habitude, parce qu'on est une boîte qui est déjà super connectée, on a des bureaux à Barcelone et des bureaux à San Francisco, donc on a l'habitude de travailler en, euh, en ligne. Ce qui est sûr, c'est que ça change les habitudes, et on ne peut pas vraiment euh, avoir la même productivité, donc ça serait se mentir si on continue sur la même productivité. Euh, ce que j'aime bien faire, euh, dernièrement, c'est, je me suis mis à, pas mal à cuisiner. Euh, donc, je, je fais partie de ces Instagrammeurs qui mettent euh, des photos partout de leur cuisine et de tester plein de choses. Donc, c'est plutôt cool. Euh, et ça fait du, ça met du baume au cœur. J'espère que tout va bien se passer pour vous, pour votre famille et pour vos proches. Euh, ce qu'il faut préparer maintenant, c'est ce qui se passe après. Euh, le monde est en train de changer. Il y a plein de choses qui sont en train de changer. Et je pense qu'il va avoir besoin de nous, les ingénieurs et les ingénieurs UTBM pour que ce monde change euh, tous ensemble. Donc, euh, tenez bon et euh, ça va le faire.